Bonjour, bienvenue Alors aujourd'hui, puisque nous sommes en vacances, et pendant cette semaine, on va faire quelques séances de reprise de révision. Alors je les pour vous, ces activités. Par exemple, la première, elle nous demande de souligner euh, les groupes de mots qui sont des phrases. Et on va écrire la lettre qui désigne la phrase soit au passé, soit au présent, soit au futur. Deuxième activité, c'est écrire les mots dans le tableau. Voilà, j'entends le son O, je n'entends pas le son O. Approfondissement maintenant. Eh bien, soutien et approfondissement. Euh, une demande ici de construire des phrases en choisissant parmi les étiquettes suivantes. Ne plaît pas la majuscule point. pont D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Alors je vois ici des étiquettes. Il mm -hmm. nous demande de construire des phrases en choisissant parmi les étiquettes. Mm -hmm. Et on n'oublie pas, on n'oublie pas la majuscule ou le point. D'accord, d'accord, d'accord. Et à la fin de chacune des phrases que tu as écrites, indique s'il s'agit du passé, au présent, au futur. Mm -hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Deuxième activité c'est complète les mots avec O. Ou en ou bien O. Ou O. Ou en ou bien wa. D'accord, d'accord, d'accord. Alors vous pouvez trouver cette page, page 14, d'après l'arbre au mot. Quelle l'activité, Séance de reprise. On va faire la correction pour tout de suite. Attendez. Voici donc la deuxième partie de reprise. Se tient. Alors, ici, euh, dans ce tableau, il y a les noms et les verbes. Je range les mots dans le tableau. Où sont les noms Où sont les verbes Alors, chaque élève doit distinguer entre les noms et les verbes. Deuxième activité barre le mot intrus dans chaque liste. Alors, je vois ici trois listes. Il faut barrer le mot intrus. D'accord Approfondissement maintenant, On entoure le verbe et souligne les noms dans les phrases suivantes. J'entoure le verbe et je souligne les noms dans les phrases suivantes. Mm -hmm. Barre les mots, euh, recoupez les noms euh, propres, dans les phrases. Mm -hmm. Barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son O et entoure dans les mots que tu n'as pas barré les lettres qui transcrivent le son O. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est d'après la page 14 et 15 de l'arbre au mot est d'activité pour la classe de co 1 et d'autres classes aussi. Alors, pour les autres élèves, des autres classes peuvent aussi euh, bénéficier de ces activités. La correction, donc, pour la prochaine vidéo. D'accord